Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien en ce dimanche euh, pour notre part dans le sud de la France ensoleillée. Euh, Aujourd'hui je vais vous parler d'un truc vraiment qui, euh, qui pourrit la vie. Et euh, c'est un clin d'œil spécial à quelqu'un euh, que je connais bien, avec qui j'ai discuté ce matin. Et euh, je ne vais pas le nommer, juste pour euh, respecter euh, la, la confidentialité on va dire. Mais euh, s'il mais ne se reconnaît pas, je lui enverrai directement euh, ce petit live. Les croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose de, de, de terrible. Et si... Là, je vais vous faire un petit live, je vais vous dire deux, trois trucs qui me passent par la tête comme ça. Mais si vous ne connaissez pas ça, c'est vraiment une clé à connaître et à creuser pour arriver à vous dépasser. Les croyances limitantes, en fait, c'est toutes ces choses auxquelles on croit et qui nous empêchent d'avancer dans la vie, en fait. Euh, et, et pendant longtemps, c'était même une expression, un mot, enfin, c'est une combinaison de mots, hein, croyances limitantes, il y en a deux. Euh, je, je percutais pas forcément ça, j'avais même pas la connaissance de ça. Et en fait, il y a deux choses croyances limitantes. Croyances, déjà les croyances, en fait, c'est à quoi je crois. Je vous parle pas forcément de la croyance euh, en un être divin, en un dieu ou quoi, ok. Je vous parle éventuellement d'une croyance en la vie, une croyance en l'univers, une croyance dans, dans les choses positives, que les choses positives peuvent m'arriver. Et, et des croyances limitantes, ce sont des croyances au contraire qui vont à un moment donné faire que euh, ben, je, je me limite, je, je me bloque. Alors pourquoi ces croyances limitantes ben, Ces croyances limitantes, elles viennent souvent de ce qu'on a vécu quand on était plus petit, plus jeune en fait. C'est des croyances euh, souvent liées avec notre réussite dans n'importe quel domaine. Alors que ce soit la réussite professionnelle, la réussite artistique, la réussite... Euh, dans les différents défis sportifs, perte de poids, challenge personnel, etc. Je vais me limiter parce qu'à un moment donné dans ma vie, on m'a mis ça dans la tête. Et ça, on n'y peut rien parce que moi qui suis père de plusieurs enfants, il y a un moment donné, je sais bien qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas correctes parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais faire un enfant, c'est pas mal facile. Et derrière, le mode d'emploi pour faire ce qu'il faut, exactement ce qu'il faut, pour les faire grandir correctement. Perso, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est en expérimentant, justement, qu'on va réussir à faire les choses un petit peu mieux. Mais ce qu'on va inculquer à nos enfants, bah, ils vont repartir avec. Et on a tous un petit peu, des fois, quelques, quelques fardeaux sur le dos. Et ces croyances limitantes, bah, c'est, euh, vous savez, je vais prendre un exemple qui me vient comme ça. C'est par exemple un truc que j'ai entendu, euh, euh, pas forcément pour moi, mais de... « tu es nul en maths ». Vous savez, cette étiquette qu'on va mettre « es nul en maths ». Mais quelqu'un que je connais très bien à qui on a dit « t'es nul en maths » et, et qui est parti dans la vie avec cette étiquette « t'es nul en maths ». Après, les maths, c'est pas non plus... Euh, voilà, moi, je, même si on, on s'en sert pour calculer des choses simples, il y a certaines formules mathématiques, vous avouerez que, à mon avis, elles n'ont été fabriquées que pour être utilisées à l'école et pour certains ingénieurs ou, ou, ou, ou tronches... Euh, euh, dans, dans, dans certains domaines, mais il y a plein de trucs, quand on le voit, il y a mon fils qui est, qui est maintenant, qui vient de rentrer en troisième, en école à la maison, quand il me montre ses formules, j'ai envie de lui dire, laisse tomber quoi, <rire> laisse tomber, moi, à date, j'ai dirigé des hôtels, j'ai mon entreprise depuis plusieurs années, je m'en sers vraiment pas tous les jours, euh, à partir du moment où tu as une certaine logique mathématique pour créer des tableaux Excel qui vont bien, ça va bien. Mais bon, donc ça c'est des choses qu'on va inculquer, et nous, on part dans la vie avec ça, et du coup, ça va... Vous, ça va vous handicaper sur plein de choses parce que vous allez vous dire par exemple non mais moi je suis pas capable de ça et si on regarde bien je suis pas capable de faire ça si on décortique un petit peu ça ben en fait ça veut dire je suis pas capable d'y arriver je suis pas capable de réussir pourquoi parce que je suis trop grand, je suis trop petit je suis trop gros, euh, je suis un mec je suis une femme, je suis euh, je suis trop vieux, je suis trop jeune je suis trop ci, je suis trop ça en anglais ils disent bullshit c'est de la merde tout ça pourquoi c'est de la merde Et vous savez, j'ai été directeur d'hôtel pendant 20 ans. Et j'avais quand même, avant d'être directeur d'hôtel, j'avais un petit peu la vision du directeur d'hôtel. Est-ce que c'était vraiment ça Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, dans le marketing relationnel, euh, j'aime ça, regarder les gens qui réussissent. J'aime ça, chercher le stéréotype de la réussite dans ce domaine-là. Vous savez que le marketing relationnel, c'est un domaine qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Jamais on va vous demander des diplômes, des sidémies, des expériences, non. Et c'est extraordinaire de voir ceux et celles, celles et ceux, pardon, qui réussissent. Il n'y a pas, il n'y a pas de stéréotypes en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'âge, de, de, de sexe, d'origine, de, de, de quoi que ce soit. Il y a juste des gens qui vont faire, qui vont réussir. Et, et, et pourquoi la personne A réussit et la personne B qui utilise les mêmes méthodes, qui est dans la même société, qui ci, qui ça, il y en a une qui réussit, l'autre qui, qui échoue. Pourquoi Je suis de plus en plus persuadé que ce n'est pas une question de, de formation parce qu'ils ont eu la même, ce n'est pas une question d'entreprise parce qu'ils sont dans la même, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, ce n'est pas une question de réseau non plus. J'écoutais encore hier un webinaire de quelqu'un qui disait qu'il a, qu a, qu a fait fortune avec à la base un réseau de 200 amis sur Facebook. C'est juste une question de croyance limitante. Quand je me lève le matin, j'ai quoi dans la tête Qu'est-ce que je fais pour transformer toutes mes pensées en pensées positives Qu'est-ce que je fais pour être persuadé, à un moment donné, que je vais y arriver Qu'est-ce que je fais pour ça Moi, je vous invite à faire quelque chose. Je vous invite, là, maintenant, tout de suite, quand vous verrez ce, cette vidéo, bien sûr, je vous invite à vous asseoir quelques minutes, le temps qu'il faut, mais vraiment, faites-le. Prenez une feuille blanche. Et écrivez tout ce qui vous passe par la tête en termes de... Et, et, et essayez de déceler ces croyances limitantes. C'est simple, les croyances limitantes, c'est toutes, toutes ces choses que vous vous dites qui vous empêchent de... Euh, je vais vous prendre un exemple. Vous roulez dans une certaine catégorie de voiture et il y a, y a une belle voiture que vous, dont vous rêvez depuis des années. Et vous vous dites, mais euh, j'y arriverai jamais à l'avoir. Euh, la maison que vous avez, l'endroit où vous habitez, le travail que vous avez, les revenus que vous avez, même la santé que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire Faites ça, écrivez-le noir sur blanc. Si vous avez des enfants, enfermez-les dans un placard. Non, je rigole. <rire> si vous avez des enfants, demandez-leur de vous laisser tranquille. Éteignez votre téléphone, faites ça devant une page blanche et travaillez dessus, méditez dessus, transformez chaque croyance limitante en affirmation positive. Je suis trop vieux pour réussir, vous transformez ça pour... Je réussis quel que soit mon âge. C'est ultra puissant. Quand vous avez identifié vos croyances limitantes, que vous les transformez en, pense en affirmation positive, que vous répétez plusieurs fois par jour, le matin, en méditation, le soir, avant de vous endormir, vous le répétez plusieurs fois, vous faites ça tous les jours, il y a un moment donné, vous me contactez, vous, on en parle, vous verrez l'effet que ça a pour vous. C'est clair et net. Moi, je vous dis encore une fois, je vois les gens qui réussissent dans notre domaine. De, de, de, dans notre domaine d'activité et dans d'autres domaines, mais dans notre domaine d'activité. C'est absolument extraordinaire de voir sur un événement, de voir les gens qui montent sur scène et qui parlent de leur réussite. Mais quand je vous parle de réussite, c'est des grosses réussites, c'est des revenus que j'ai jamais touché en tant que directeur d'hôtel. Et vous les regardez, vous vous dites, mais je l'ai croisé il y a 5 minutes dans le hall. Je pensais que c'était la personne... Euh, qui servaient au bar ou qui si ou qui ça. C'est pas du tout péjoratif pour les gens qui servent au bar, hein, loin de là, je, je viens de ce domaine-là. C'est juste qu'à un moment, et c'est ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de stéréotype, il n'y a, a pas de profil, si ce n'est des gens qui ont travaillé sur leurs croyances limitantes, qui se sont convaincus qu'ils peuvent y arriver et que le véhicule qu'ils ont choisi est le bon. Donc, c'était le live du jour, c'est vraiment hyper, hyper important et je pense qu'on en reparlera parce que. C'est ultra puissant, c'est ultra puissant. Euh, Peut-être si vous avez, euh, je, je peux regarder si j'ai des lectures ou des, des vidéos là-dessus, souvent c'est pas mal du contenu en américain que j'ai, mais c'est vraiment hyper, hyper important de prendre conscience de vos croyances limitantes, de travailler dessus et de vous dire que quel que soit l'âge que vous avez, quel que soit d'où que vous veniez, quel que soit votre background, vous avez tout entre les mains pour y arriver parce que tout est là, là et là. Ça marche On se retrouve, je ne sais pas quand, pour un prochain live. Nous, on devait partir demain pour Oléron. Finalement, ça va être une autre destination. Et... Mais je vous tiens au courant. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao